Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, petite vidéo habituelle. Euh, mais avant tout, je vais vous parler de mon petit partenariat que j'ai eu avec Eneba. Alors pour ceux qui ne savent pas, Eneba, c'est quoi C'est un site, un marketplace qui permet aux vendeurs et aux acheteurs de, de s'acheter des jeux. Ainsi, pour certains, ceux qui ont des jeux en double de leur collection, ça leur permet de revendre. Pour ceux qui jouent plus, ça leur permet de revendre leurs jeux. Et pour ceux qui cherchent des, qui cherchent des jeux rares, à prix correct et eh ben ça leur permet aussi de trouver euh, les jeux qu'ils cherchent alors le petit avantage des de bas, c'est que pour toutes les personnes qui vendent leur jeux dessus il y a un petit bonus de 5 euros sur leur première vente donc ça je trouve que c'est pas mal c'est extrêmement sécurisé aussi bien pour les vendeurs que pour les acheteurs ça évite un petit peu les rencontres extérieures un peu de nuit et autres tu vois tu vois le genre quoi donc au moins tu envoies ton jeu T'es chez toi, t'es payé par euh, Eneba et pareil pour l'acheteur. L'acheteur, il, il commande son jeu, il reçoit son jeu chez lui ou en point relais. Et il reçoit son jeu en toute sécurité. On, on a tout type de paiement, un paiement de carte bleue, on a même le choix de paiement par PayPal. Alors moi j'aime bien PayPal, donc euh, c'est un gros avantage ça je trouve. Et le petit euh, plus qu'il y a sur ce site là, c'est que c'est un site qui vend que des jeux vidéo, rien d'autre. On y trouve toutes toute sortes de jeux vidéo, on y trouve des jeux. Rétro, des jeux next gen. on y trouve des jeux PC, on trouve même des euh, clés de code pour euh, certains jeux PC, on trouve euh, des jeux sur ce, des jeux Steam, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est vraiment pas mal. Alors euh, moi j'ai déjà fait quelques achats et je continue à acheter dessus. Les jeux que j'arrive pas à trouver, le plus souvent j'arrive à les trouver dessus à prix vraiment correct. Donc voilà, bon, place à la vidéo, à plus tard. Petit tour à Micromania, il y a des belles promos sur le PS3, le PS4. Xbox 3.6 et Xbox One. Bon, on va voir ce que ça donne, on va voir c des... si... si ça vaut le coup ou pas. Bon, à tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ici. Sofiane et Iliane. Et je vous présente mon fils. Il a 8 ans. Alors euh, j'ai fait la vidéo avec lui car il kiffe YouTube. C'est un grand fan de YouTube et du vidéo. C'est qui tes YouTubeurs préféré De Flanico. C'est tout Tu m'as pas dit polo à un moment donné Mais Polo, polo bleu et polo. Polo quoi Viens, franchement, on voit. Il y a polo bleu aussi. Une autre chaîne de polo. Ah c'est polo et. Il y a polo bleu et polo. Faut pas crier hein, c'est caméra juste à côté ouais je sais enfin le micro juste à côté donc polo c'est un youtubeur que t'aimes bien ouais il a 3 je crois qu'il a 2,3 millions d'abonnés je crois ah ouais il a quand même beaucoup d'abonnés ouais oh, mais ouais parce qu'il a fait 363 vidéos je crois ah ouais il quand même pas qu'un nombre de vidéos qu'il a fait la polo, Non fait mais il tra... faut, faut demander à Alexa, hein. Enfin, on pose la question avec ça à Alexa à l'occasion et Polo il a fait beaucoup de vidéos, hein. franchement Polo c'est un bon youtubeur, moi j'aime bien, il fait des très belles vidéos. Et, et mon il fils nous... est fan de, de Polo. il nous fait rigoler des fois. Ouais ah, parce qu'il crie, il fait fou et tout. Ouais mais... il fait ça. Madouille <rire> Madouille, hein, il est très bon youtubeur Polo. Ouais. Bon, en tout cas, et à part ça, c'est quoi ton jeu préféré C'est Final Fantasy VII. Ah ouais, c'est Final 4. Et qui Final Fantasy VII Ah je vois, je veux que à Mario, des trucs comme ça. Euh, un autre jeu aussi que voilà, mais là, Final Fantasy VII il fait que de jouer à ça maintenant et c'est son truc. Je préfère Final Fantasy VII et, euh, Remake, hein, je parle du remake, hein, pas, du, pas de l'original. Il a pas joué à l'original. Et c'est quoi d'autre à part Final Fantasy VII que tu aimes bien euh, euh, L'Itanakit Mars 2. Ah, ça faut pas dire ça, les gens, les gens, hein, <rire> hey, ils rigolent, je hein, suis pas ça, hein, c'est pas de son âge. Hein, non, non. Mais Mario, t'aimes bien Mario aussi, non hein Ouais, moi, mais je, maintenant je suis pas trop fan. Hein. Pourquoi je sais pas parce que maintenant ça m'intéresse plus Mario. Ah ok, et Sonic Sonic Ouais, ça m'intéresse. D'accord, euh, bon. <rire> voilà, il y avait. Tu te rappelles qu'on avait regardé Sonic 2, ben. On avait vu <rire> Ah, les hey, il hey, hey, vous a spoilé là, dans le film. Faut pas spoiler les gens, ça c'est spoilage, ça veut dire c'est tu spoil, c'est-à-dire tu racontes le, le film. Bref, vas-y, on va. Vas on va continuer. En tout cas, voilà. Euh, on va vous présenter, viens ici parce qu'on ne voit pas. On va vous présenter les jeux. Alors, regarde la caméra, c'est comme ça que je vous vois. Alors, les jeux, euh, on a acheté, euh, enfin, j'ai acheté 49 jeux chez Micromania. J'ai fait un vidéo en deux parties parce qu'il y a beaucoup de jeux. J'ai acheté des jeux PS3, Xbox 360, euh, Xbox One et PS4. Donc, on va commencer que par les jeux PS3 parce que c'est ce qu'il y a le plus. Ensuite, on fera une deuxième partie de vidéo avec les jeux. Euh, et... PS4, après Xbox One et Xbox 360. Voilà, bravo, c'est ça. Ouais. Donc, euh, vas-y, le premier jeu, c'est quoi, Yann c'est Gold, Gold of War, enfin il y a Gold of War 3. Voilà, Gold of War 3, il est complet ou pas Yann Ouais, non ça va. Ça ouais, va. Il est complet, dire... complet c'est-à-dire qu'il y a un notice et le jeu. Ouais, mais je sais pas ça veut dire quoi, notice. Notice, c'est le livret qu a, qui t'explique. Ah. Ensuite. Après, Sacred 3, Sacred 3, attends. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ce que... Um, édition. Ouais. Sky 3, Fire Edition, donc voilà, ah oui, après j'ai pas vu, en fait sur ça, j'ai pas vu les gars, c'est complet, c'est complet, par contre j'ai pas vu les... c'est le jeu euh, avec la boîte et tout en anglais, bon, tant pis, c'est pas grave, ensuite, um, c'est Tomb Raider Ra Ra Underworld, on va voir si c'est complet, ouais, c'est complet, c'est complet, donc Tomb Raider Underworld, il est complet, notice, jeu, tout, voilà, Ensuite... Grand F Auto 3. Non, c'est 4. A4. Ah oh, oui, je... Grand F Auto 4, j'étais à 4, donc ouais, complet avec euh, même la carte postale dedans. Si donc voilà, ouais, content, je l'avais déjà, mais bon, c'est pas grave, ça j'ai déjà. Ensuite... Ouais.. Um, uh, je vais regarder ici. Ouais. Split second velocity. Velocity. Split second velocity, complet, nickel. Je dirait si c'était complet, hein Dis si c'est complet ou pas Icon, des Jam Faut regarder la caméra à chaque fois. Des spectateurs, faut qu'ils regardent les C'est complet Complet Ça, tout ça, c'était chez quoi, Yann Piastroix. ps OK. Battle... Battle... Fiel de... Ar... Ar... Ar... Oh mais tellement que c'est en anglais, walala. C'est quoi Battlefield hardline. Non mais ils font.. Euh, non mais les titres, complet. ils font tous en anglais oui. Oui, c'est pas des. La majorité, c'est des jeux qui sont pas forcément français. Kane et Lynch Deadman. 18 ans en plus on voit. Ouais. Ah faut montrer les jeux à chaque fois. Ah oui, j'ai oublié. Can et Lynch Deadline. Ouais, Deadman plutôt, que Deadman. Donc complet. Le que Final Fantasy, c'est complet, hein Ned for Speed Undercover. Ned Speed Undercover, complet. Oh, mais comment tu vois si c'est complet, hein C'est qu'il y a tout dessus, et tout dessus. Ouais, ouais, mais je sais, sauf que quand tu les montres, regarde, ben, tu, tu fais ça, là. Et moi, je les vois même pas, oui. Allez. Net force speed haute poursuite. Pour, pour ah, 7 en plus. hein. de force speed, haute poursuite. Donc, complet. Nickel. Bon état. Enfin, bon état. Ouais, ça va, c'est correct, on va Vas-y. Max Payne 3. On dira pas le max 1. Hein, Donc, euh, max Payne 3. Complet. Nickel. Je très... Naruto Ultimate. Attends, Ultimate Ninja Storm, oh my god, oh, j'ai du mal à lire maintenant, complet. Naruto, Ultimate Ninja Storm, complet, nickel. Mm -hmm. Si en plus j'avais acheté il n'y a pas longtemps sur Vinted, euh... non mais c'est pas grave, laisse, laisse, ça va pas retirer, mm. on retira ça plus tard. Ouais, j'ai pas encore nettoyé les jeux, faut que je nettoie et que je retire toutes les étiquettes. ça me fait du taf, hein. Laisse ça, laisse, c'est bon Yann, pourquoi tu retires ça on s'en fout de ça. Alors, euh, Grand Turismo 5. Complet, nickel. Retire pas les étiquettes, on verra ça plus tard. Vas-y. Wanted Corp. Donc, de Corp, complet. Non, mais s'il si, aurait dû mettre les E, voilà. On s'est dit. En anglais, euh, Ouais, ça. ben, tu, on sait déjà. Red Redemption. Red Dead Redemption, nickel. Il est complet. Alors, j'ai pas fait de son, mais. Ici, la boîte est. Le truc. Euh, le plastique est un peu abîmé, mais bon, c'est pas grave. Bon, euh, on dirait que tous tout ces jeux qu'on vient d'acheter, il est complet. Ouais. Euh... Oh, vas-y, lis ça, s'il te plaît. Ça va servir. Alors, c'est Tom Clancy, Reborn 6, Vegan 2, avec un autre jeu dedans. Il y a deux jeux. Il y a Tom Clancy, Ghost Recon 2. Donc, c'est un, un lot de deux jeux. Dans le même CD, dans le même Blu-ray plutôt. Ah, on dirait que les tourments vont acheter un. Donc voilà, vas-y, ensuite. Ça va commencer. Transformers la revanche. Transformer, la revanche. Non, mais ça crie train. en Transformer, on dit. Ensuite. Bakugan. Bakugan, Battle, Broadway, Donc complet. Content. T'es content? Ouais. T'as envie de le jouer, on dirait. Résident Evil 5. Maintenant, je l'ai lu. Complet. Ah, tous les jeux sont complets. Ouais, Résident Evil 5. Complet sur PS3. Résident Evil 6. Résident Evil 6. Complet. Oh, Complet. Il y a même encore le ticket de caisse de Micromania quand tu es allé sur là. Micromania. Donc voilà de jeu il y a un petit peu de plus Final Fantasy 13' Final Fantasy XIII hein, alors il est un si peu je... dégueulasse faut que je nettoie. Même si je connais pas je connais pas les XV I, I, I, I, I, et mets... XII. C'est c'est chiffrement ouais. tu as bientôt les apprendre comme ça je les apprendrai. Donc Final Fantasy 13 complet à la boîte elle est un peu grise je suis pas sûr que c'est son vrai truc mais il a pas d'être univers, ça m'a pas d'être sur platinium mais bon j'en sais rien. Tiens, tu la ramènes la PS3, je vais les essayer. vas y tu essaies hein, à l'occasion, pas de soucis. Final Fantasy 13, encore. Tout toujours Final Fantasy 13. Moi, bon, ouais, je suis un grand fan de la série Final Fantasy, donc j'ai pris en plusieurs fois. Final Fantasy 13. 2. Final Fantasy 13. 2. Complet aussi. Et là, c'est quoi encore Final Fantasy 13. 2. Donc j'ai pris Final Fantasy 13. 2. Toujours. Nickel, complet. Là. Là, c'est pas la même. L'extincteur retourne Final Fantasy 13. Final Fantasy 13, Lighting retourne, complet. Nickel. On n'aura pas retourné. Pareil. Le même jeu, idem. Final Fantasy 13, Lighting retourne, donc complet, nickel. Content. Euh, Ensuite. 20 coups. Oh my god, on voit flou en plus! Ouais, c'est un jeu avec effet hologramme sur, le, sur la boîte. Donc, euh, Vanquish, complet, nickel. Avec ce petit effet hologramme, je sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Ensuite. Doom 3. Donc, Doom 3, complet. La boîte est en très, très bon état. Par contre, j'ai pas fait de son. Il était abîmé en bas, il était un peu cassé. Bon, tant pis. Hein. C est, c est, les boîtes, de toute façon, on peut en retrouver facilement. Doom 3, complet, Nickel. De ral de Ra -2. Bordeland 2, ça oh, c'est creepy. On dirait, mais quand même, c'est creepy. Je crois hein. que tu pas les gens. C'est bon. complet, Bordeland 2, complet. OK, comme ça. Non, mais c'est creepy. Oui, c'est quoi creepy? Ben, bordeland 2. Ah, je sais pas ce que veut dire. C'est quoi, creepy? Ben, ça veut dire qui fait peur. Hein. Ah, ok. Et, et le dernier jeu. Une charrette de. Deux. Une charrette de. J'ai pas un cerve le cerveau ici. Non, c'est un serpent en route. J'ai pris, pris ce, ce modèle de la charrette de caractère, c'est le modèle avec le foro et le steelbook. Donc, je suis quand même content. Donc, voilà, il est complet. Nickel. Euh, donc, voilà. Bon, sur le projet PS3, c'est tout. Pour rappel, on a eu le PS3 à deux jeux à 5 euros ou 3 jeux à 7,50€. Enfin, il y a 9€. Euros. 9€ euros quoi Non. Enfin, 10€ euros, on va le dire. Parce que 9,90€. Non, non, ce n'est pas, pas les bons prix qui est écrit dessus. En fait, c'est une promo. C'est pas les bons prix qui est écrit dessus. Ah, d'accord. Donc ouais, 2 jeux pour 5€ ou 3 jeux pour 7,50€. Ou 4 jeux pour 10€, ça revient au même que deux 2 jeux, 2 plus 2 égale, égale 4. Donc forcément, ça fait 10. Euh, donc ouais, c'est donc, ouais, tout pour les jeux PS3. On va faire une seconde vidéo aussitôt. Pour vous, ce sera un peu plus tard, mais nous, on va faire aussitôt. Pour vous présenter la suite des jeux qu'on a chopés à Micromania. Pour rappel, on a chopé au total 49 jeux. 49 jeux, c'est mélangé Xbox One, Xbox, y... Xbox 360 et PS4. Ah, j'aime bien, ouais, bien, Ouais, et PS3 aussi. PS4, t'aimes bien Ouais, et PS3. De toute façon, les PS3, on en a déjà montré. Oui, PS3, on a déjà montré. Donc voilà, bon, bah, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère, à bientôt. Tu passes bonjour à qui comme youtubeur Ce qui est ton youtubeur préféré Ben, Polo. Et Polo, et Polo Bleu et Dolly Flanico. Ouais, Il vous kiffe, Polo et Dolly Flanico je ne sais pas spécialement, j'ai. en pas, fait, c'est un Yo, youtubeur qui fait parfois des vidéos creepy et parfois des vidéos. d'enfants, de... un peu enfants. Et voilà. D'accord, je, je regarde à l'occasion. De... Pollo, je connais bien. Il fait des très bonnes vidéos, je trouve. Et de Famigo, de... De... De famigo ça De Liflanico. De Famigo, je vais essayer de regarder à l'occasion. Euh, je ne sais pas. En tout cas, ouais, bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et, et à liker. Vas-y, dis-le. Non, mais c'est bon, tu as bien dit. C'est bon, tu as bien dit. Et, ah oui, et ce qu'il voulait dire aussi, c'est n'hésitez pas à activer les notification en même temps. Donc voilà, c'est tout. Bon, j'espère. À bientôt. Iliane, qu'est-ce qu'on dit Bye. Ciao tout le monde.